par les propos de Noël le grec sur Zidane. C'est surréaliste. Oh, est-ce que tu crois que l'équipe de France en serait là sans Zinedine Zidane Est-ce que tu crois que l'équipe de France aurait cette envergure mondiale sans Zinedine Zidane hey, Noël le grec, la France était championne du monde avant toi. Zidane a ramené la coupe du monde à la France sans toi. D'accord, tu es en train de virer un dictateur, c'est la vérité. On apprend que tu n'as jamais contacté Zidane, hein, le meilleur joueur français de tous les temps. Sûrement un des meilleurs en Entraîneur français de tous les temps, t'es incompétent en plus d'être irrespectueux sur la vie de ma mère. Si tu veux, respecte pas Zidane en tant qu'entraîneur, mais respecte-le en tant que Français, respecte-le en tant que légende française. Manquer de respect à Zidane, c'est manquer de respect à toute la France. C'est très grave ce que tu fais, c'est grave. Oh, oh, lui, ne pas le vouloir c'est une chose, mais cracher sur lui c'est autre chose. On voit qu'il y a quelque chose de personnel derrière, et ça, ça allait trop loin, c'est surréaliste ce qu'on a vu là de Noël le grec, les gars, ils m'ont plus inquiété qu'énervé. On est le seul pays du monde à cracher sur Zinedine Zidane. N'importe quel pays au monde serait en train de le vénérer, serait les plus heureux. DJ Deschamps, ça fait 300 ans qu'il est là. Oh, il a, Son mandat il est plus long que la reine d'Angleterre. C'est un truc de malade. Oh, au bout d'un moment, on est le seul pays à cracher sur la légende Zidane, à cracher sur un ballon d'or Karim Benzema et il nous explique même pas pourquoi, même pas d'argument. Il n'y a rien derrière. C'est dictature, oh, Zidane c'est une carrière incroyable en tant que joueur mais en tant qu'entraîneur il a fait ses preuves il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur donc n'importe quel président de d'un pays se poserait la question de mettre Zidane entraîneur, c'est logique mais c'est logique au bout d'un moment, faut être fou pour pas le faire, au Brésil ils ont vénéré Pelé jusqu'à sa mort, en Argentine ils ont vé vénéré Maradona jusqu'à sa mort et en France on crache sur Zidane comme ça les gars, et ça, en tout cas c'est pas la vie du peuple, hein. c'est la vie d'un seul homme, je vous le dis les...